Donc ici, on voit l'opérateur qui prépare sa surface pour l'infiltromètre à disque. Euh, et afin d'avoir un bon contact entre l'appareil et le sol, il va commencer par couper toute la végétation qui est au-dessus de la surface, toute la végétation qui dépasse. Vous voyez qu'il fait ça assez délicatement, ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps parce qu'il euh, faut quand même assurer un très bon contact hydraulique, mais surtout ne pas tirer sur les racines. Vous voyez que l'opérateur ici tient ces petits brins d'herbe et coupe avec l'autre main, surtout sans jamais tirer sur les racines pour ne pas déstructurer le sol. Donc ici, euh, vous voyez l'étape suivante de préparation de la surface. Il va être nécessaire de mettre du sable de contact entre l'infiltromètre à disque et la surface du sol. Mais il est important que la surface de sable ne soit pas plus grande que la surface du disque. Donc, si on a un gabarit en bois qui a été fait à la taille du disque, c'est parfait. Si on n'en a pas, bien on utilise les moyens du bord. Vous voyez qu'ici, on prend quelques brindilles qu'on place autour de la taloche, la partie en bois qui va servir ensuite à aplanir la surface de sable, et on met juste des petits repères qui vont permettre de mettre du sable juste sur la partie utile, la surface du disque, sans dépasser. Alors ici, l'opérateur commence à installer son sable qui va donc assurer le contact entre le disque et le sol. Euh, il le fait de manière parcimonieuse. Il faut éviter de mettre trop de sable. Il faut aussi éviter d'en mettre pas assez. Donc il faut mettre la quantité nécessaire. Si on met une quantité trop importante, le risque est qu'on va arriver à fausser la suction qui va être exercée à la surface du sol. Si par exemple on a réglé la suction à moins 1 cm et qu'on met 5 mm de sable et eh bien on aura une application de la suction moins 1 cm au sommet de la couche de sable mais à la base de la couche de sable la suction sera plus importante quand les épaisseurs de sable font de l'ordre de 4-5 mm et qu'on impose des succions qui sont proches de la saturation, eh bien cette correction finit par être non négligeable, et en fait elle gêne plutôt qu'autre chose. Donc si on peut éviter de mettre des épaisseurs supérieures à 4 ou 5 mm, c'est quand même plus simple. Voilà, on progresse par étapes, on a une taloche pour essayer d'aplanir la couche de sable, et puis au fur et à mesure des étapes successives, on se rend compte des endroits où il manque du sable, voilà, l'épaisseur, si elle est insuffisante en certains endroits, on le voit, et l'épaisseur est aplanie par l'opérateur qui repère petit à petit les endroits où il manque du sable. En fin d'opération, avec la taloche, quand on a l'impression d'avoir une surface plane, eh c'est qu'on a mis suffisamment de sable, on n'en rajoute plus. Voilà, donc pour remplir son infiltromètre, euh, il faut une bassine avec de l'eau. On pose l'infiltromètre euh, dans l'eau. Donc sa base, on le rappelle, est une toile poreuse euh, en nylon, qui est donc perméable à l'eau mais qui sera imperméable à l'air. Et on fait monter le niveau d'eau dans le réservoir, simplement en aspirant euh, au sommet du réservoir, à travers le bouchon percé qui a été prévu pour cela. Euh, quand le niveau est suffisamment haut, c'est-à-dire à peu près en haut du réservoir, on referme le bouchon ici en pliant le tuyau souple et en maintenant le pli à l'aide d'une pince de mort. C'est le démarrage de l'essai, le niveau a été lu au préalable dans le réservoir et puis au moment où l'opérateur pose le disque, vous voyez le démarrage des bulles euh, qui rentrent par le mariotte et qui rejoignent ensuite le réservoir. Au moment de la première bulle, on déclenche le chronomètre. Et là, il y a un des deux opérateurs qui ne fait qu'une chose, c'est lire les niveaux et les annoncer à haute voix, pendant que l'autre opérateur, lui, surveille les temps et note sur sa feuille de mesure euh, les temps et les hauteurs. Alors au début, en général, euh, on suit le démarrage de l'essai qui est en général rapide à cause du sable qui a été interposé, donc on peut faire des lectures toutes les 5 secondes, bon, toutes les 10 secondes, ça peut suffire également. Et ensuite, au fur et à mesure que le flux ralentit, là on voit clairement que les, le rythme des bulles a, a ralenti, on augmente l'intervalle de temps, 15 secondes, puis on passe à 30 secondes, puis on passe à 1 minute, on adapte le pas de temps en fonction de la vitesse observée.